Et hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour un Halo News au sujet de la Winter Update, alors pas de grandes nouveautés dans cette vidéo si vous suivez déjà l'actualité, c'est surtout un bon gros point récap puisque euh, et bien cette mise à jour est imminente maintenant, elle va sortir le 8 novembre donc c'est l'occasion de se rafraîchir les idées. Alors cette demi-saison est censée se prolonger jusqu'au 7 mars 2023, ce qui fait qu'elle durera au total 5 mois et va inclure une mise à jour du système de progression, une bêta pour la forge, la coop en ligne pour la campagne, de nouveaux succès, de nouvelles cartes ainsi qu'un équilibrage de la sandbox du jeu. Alors commençons par la mise à jour du système de progression. Terminer les défis hebdomadaires ne sera plus le seul moyen de gagner de l'expérience et progresser dans le battle pass. Enfin, j'ai envie de dire, terminer des parties va donner de l'expérience qui va varier en fonction des performances dans la partie. Donc si vous gagnez la partie, si vous êtes bien classé ou ce genre de choses. Par ailleurs, le nombre de défis hebdomadaires va être abaissé de 20 à 10, tout en conservant le principe du défi ultime qui permet de débloquer un cosmétique par semaine. Et si vous avez déjà terminé les deux premières saisons du Battle Pass, sachez qu'il va y avoir un mini Battle Pass de 30 jalons qui est gratuit et qui va sortir en même temps que la Winter Update. Alors bien évidemment, 30 jalons en 5 mois, eh bien, c'est peu, ça va être vite terminé, mais ça fait quand même plaisir de voir que le système de progression prend la bonne direction. Il s'agit là du début d'une refonte qui est plus globale de ce qu'ils appellent la carrière spartane, et qui englobe eh bien, la progression globale, les statistiques et d'éventuels grades qui sera ajoutés. et je pense que c'est dans les cartons et que ça arrivera dans les saisons futures. Pour conclure sur cette partie, sachez que deux nouveaux événements sont à prévoir. Il y aura un premier événement qui va se nommer Winter Contingency 2, donc à prévoir des cosmétiques Reach pour le mois de décembre, et un second événement qui s'appelle Join Fire qui arrivera en janvier, et là on a moins de détails sur son contenu. <musique> Passons à la partie forge, enfin la partie forge va sortir sur infinite, ça fait un an qu'on l'attend, c'est pas trop tôt, Eh bien la voici, alors ce n'est qu'une bêta, hein, puisqu'avec 343 il faut toujours prendre des pincettes sur le contenu qui va sortir, donc il est à prévoir qu'il y ait un certain nombre de bugs, quoi qu'il en soit cette dernière va arriver avec 6 canevas qui vont être a priori au moins deux fois plus grands que les canevas d'Halo 5, donc ça promet quand même pas mal à savoir Arid, Ecliptic, Institute, Mir, Seaflore et Void. Avec ça on va aussi avoir un navigateur de fichiers qui va être inclus en jeu et ça c'est clairement pas du luxe et à partir de la saison 3, donc dans 5 mois, il y aura un navigateur de parties personnalisé qui viendra s'y joindre. Et au sujet de la forge, nous avons prévu un certain nombre de vidéos sur Halo.fr, il y a beaucoup de sujets dont on veut parler et je pense qu'on va faire pas mal de vidéos d'ici la fin de l'année à ce sujet, mais on voulait attendre la sortie officielle de cette dernière pour aborder le sujet sous toutes ses coutures. Et on va passer au sujet de la campagne, la campagne va enfin être jouable en coop, en ligne, alors initialement on devait aussi pouvoir y jouer en local, il se trouve que cette feature a été tout simplement annulée, sans plus de détails pour le moment, donc peut-être qu'un jour elle arrivera, mais rien n'est moins sûr, donc il vaut mieux écarter l'hypothèse pour le moment. Elle sera donc jouable en ligne jusqu'à 4 joueurs, et il y aura aussi la possibilité de rejouer les missions à la demande, et là encore c'est pas du luxe. Il va aussi y avoir 24 nouveaux succès relatifs à la campagne, donc vous allez avoir de quoi vous replonger dedans. Et pour terminer cette vidéo, il y a deux nouvelles cartes qui sont à prévoir pour la sortie de la Winter Update, qui sont deux cartes Arena et qui sont forgées, et qui se prénomment Detachment et Orgyle. Enfin, il y aura une troisième carte Forge qui sera ajoutée en Arena dans les playlists multijoueurs, qui est un remake un petit peu cyberpunk de The Pit de Halo 3. Alors l'annonce de l'arrivée de cette dernière avait été faite pour les 15 ans de Halo 3, sauf que sa sortie est prévue pour après la sortie de la Winter Update à une date indéterminée. Bon, faut pas être avare d'informations avec 343 Industries, mais elle devrait arriver d'ici la fin de l'année a priori. Enfin, concernant les équilibrages de la sandbox, 343 Industries a publié un patch note qui détaille un équilibrage sur un certain nombre d'armes. Ils ont parlé euh, des désynchronisations en jeu, de la possibilité de choisir les serveurs par région, ainsi qu'un équilibrage entre clavier-souris et manette, notamment en ce qui concerne le réticule rouge qui n'existait pas sur le clavier-souris. Alors, je ne vais pas détailler plus que ça dans cette vidéo euh, l'ensemble du patch note, puisque c'est essentiellement des termes techniques chiffrés, si vous voulez le détail, je vous invite à consulter l'article Allo.fr en description de la vidéo. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du contenu de la Winter Update qui a été annoncée par 343 Industries à prévoir pour ce 8 novembre. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et bien entendu, vive Allo